Vous vous lancez dans la mise au point d'un MOOC et vous en êtes à l'étape où vous commencez à créer des ressources pédagogiques. Vous allez avoir besoin d'illustrations pour vos supports de cours, d'une musique pour votre bande-annonce et peut-être de quelques jingles pour vos vidéos. Vous ne pourrez pas redévelopper tout. Vous n'allez pas engager un orchestre pour faire votre bande-annonce, un illustrateur professionnel pour décorer vos diapositives. Il existe sur internet une multitude de sites où vous pourrez trouver ce qu'il vous faut. Dans cette vidéo, je vous propose quelques astuces. Tout d'abord, la musique de la bande-annonce, car c'est sans doute l'une des premières ressources que vous allez concevoir. Il existe de nombreux sites où vous trouverez des musiques en licence Creative Commons et vous pourrez, que vous pourrez réutiliser à condition de respecter les termes de la licence. L'un des plus célèbres est sans doute Jamendo, mais il en existe de nombreux autres. Par exemple, sur le site du partage collaboratif SoundCloud, il y a une option pour rechercher uniquement les musiques libres de droit. Vous devez néanmoins vous assurer que celui qui a partagé la ressource n'est pas lui-même en violation des règles de la propriété intellectuelle. Ce n'est pas toujours évident à deviner, mais si vous voyez la musique de Star Wars en licence libre, il est probable qu'il y ait eu une légère entorse au copyright. Vous avez aussi le studio de YouTube qui met à la disposition du public plusieurs dizaines de musiques de styles variés et que tout le monde peut utiliser gratuitement pour créer ses propres vidéos. Après, vous pouvez toujours acheter la licence d'une musique parce que rien ne vous satisfait mais dans ce cas, faites-le en connaissance de cause. Pour ce qui est des images, Flickr est sans doute l'un des plus grands sites de partage d'images libres, même si toutes les, im les images ne sont pas en licence libre. Petite astuce, sur Google, à la section « Images », si vous cliquez sur « Outils de recherche », vous pouvez sélectionner la licence des images que vous recherchez, au niveau de la section « Droit d'usage ». Enfin, peut-être que vous recherchez de petites illustrations en licence CC0, pour décorer vos diapositives, par exemple. L'avantage de la CC0, c'est que vous n'avez même pas besoin de citer l'auteur, même si elle n'existe pas en France. La plus grande partie des illustrations du MOOC Monté à MOOC de the A à Z sont issues des sites Open Clip Art et Pixabay. Il existe de nombreux autres sites pour les images, les musiques, les illustrations, etc. A vous de vous renseigner avant de sortir votre carte bleue, car en cherchant bien, vous arriverez sans doute à trouver votre bonheur.